Tu te sens paralysé dans ta vie Tu es en attente Attente d'un retour, attente d'un boulot Ne reste pas comme ça. S'il doit revenir, il reviendra. En attendant, toi, tu dois agir. Agis. Passe à l'action. Tu ne sais pas dans quel sens aller, du coup, tu es en pleine paralysie psychologique. Eh bien, passe à l'action. D'accord C'est la seule chose qui peut t'aider à ne plus rester dans l'attente ça arrive très souvent en voyance que quand on donne une voyance à quelqu'un on lui dit ce qui va arriver eh bien, tu te mets en pause tu te mets en pause et tu attends que ça arrive alors des fois ton esprit y a vraiment ce côté où tu te mets en pause c'est vraiment là dessus que je veux me concentrer c'est mauvais c'est très mauvais ça fige ta vie ça fige ton avenir ça ralentit les échéances qui devraient arriver et quand tu fais ça la meilleure chose à faire en fait c'est de faire une toute petite action pour avancer. Mais petite, hein Par exemple, euh, hum, tu attends un retour, d'accord Mais en attendant qu'il revienne, essaye de sortir, de te connecter, de parler à quelqu'un de nouveau, supermarché, mais un truc simple, un petit truc qui est simple pour toi. Une petite étape. Et tu vas voir que tu vas commencer à ne plus être dans l'attente, à ne plus être figé et à avancer doucement, doucement. C'est hyper important parce que la voyance, hein, quelque chose de très dangereux, elle peut figer ton avenir, parce que justement, tu te mets en pause. Inconsciemment, tu ne fais pas exprès, ce n'est pas une critique, évidemment. sinon je ne ferai pas une vidéo pour critiquer. Hein. C'est vraiment pour te dire que c'est dangereux et que ça peut figer ton avenir. Je te souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Ciao, ciao